Ah, vas-y, bah go! Oh là là. Go! Euh, bon, on se cache. Je te suis! Bon, bonjour à tous! Et bienvenue pour ce nouveau, ça faisait longtemps! Allez, on va essayer de pas mourir! Ah <rire> euh, non sûr! <rire> <'es où> <rire> en bas! Il y a un Gollum qui m'a poussé, ouais, je suis en bas! Oh merde! Laisse-moi bleed, hein! Ouais, je, bah... je réapparaîtrai à la prochaine! Bon bah écoute! Ah, euh, me taper une manche de Gollum seul, c'est cool! Putain, le Gollum il m'a poussé, non mais. On va faire comme le J'arrive même pas à serpiller vers le bois. Bon, je vais essayer de, de parler en même temps. Bah, bienvenue à tous, hein. du coup, un nouveau petit défi de spartial. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Euh, j'avais décidé de plus en faire parce que. Euh, pas assez d'activité sur ma chaîne, et parce que j'avais plus forcément l'envie d'en faire en fait j'avais envie de faire des montages euh, pas trop de pas trop de poster des vidéos euh, mais de, comme comme ça dans ce style là mais là du coup euh, l'envie m'est revenue donc euh, déjà dans un premier temps je vais expliquer vite fait les règles du défi donc euh, on doit venir euh, à la PDW donc cette arme là qui est contre le mur hein. euh, ce euh, après la manche 5 donc si vous voulez vous faites quelques manches en first room histoire que ça aille vite et après euh, vous pouvez directement euh, venir ici On aura le droit de faire les atouts des gollums Et euh, pas le droit d'ouvrir euh, aucune porte Une fois ici on y reste jusqu'à la mort On a le droit de tuer les gollums du coup et de faire les atouts euh, Ce qu'on va faire euh, Et puis voilà c'est assez simple pour la règle du défi Après ce que j'ai décidé c'est de mettre euh, un petit enjeu à partir de maintenant euh, Je pense que j'essaierai de poster euh, une vidéo Un défi de spartiate J'essaierai d'en faire un tous les vendredis Donc tous les vendredis il y aura un défi euh, ce qui permettra aux gens de le tenter pendant le week-end je pense Le but du jeu c'est de relancer une espèce de petite hype on va dire enfin Que les gens reprennent goût à jouer à ce jeu qui est mort depuis des années Enfin qui est mort oui et non quoi. Il y a encore du monde qui joue, encore du monde qui regarde Vu qu'il n'y a pas forcément d'enjeu Les gens n'ont pas forcément envie de jouer je pense Si ce n'est pour battre des scores ou faire des manches comme ça dans le vent Donc là ce que je propose c'est que euh, Ceux qui nous battront euh, ceux qui feront plus que moi et Blend, du coup, euh, qu on, qu on, que je vais m'empresser de présenter juste après, il va se présenter lui-même. Euh, ceux qui feront plus, le plus de manches dans ce défi de mort, euh, se partageront une petite somme. Hein. Au début, euh, je vais mettre 10 balles à gagner. Euh, donc, euh, soit euh, une rediffusion Twitch, soit euh... oh du masto. Non. Oh non. <rire> Oh chien halo Oh non Oh désolé. C'est pas grave, t'étais en train de parler, c'est pas grave. Putain, moi je me serais insulté, je t'aurais insulté. <rire> Merde. Merdas. sa hein. J'ai mis ni Masto, hein. Ouais, désolé. Euh, <rire> ouais, donc du coup je disais, bah du coup, ouais, 10 balles à gagner. Euh, donc au début, bah je vais mettre, euh, mettre les 10 balles et puis bah peut-être qu'avec le temps ça augmentera, hein. Euh, comme j'en ai parlé euh, pas mal ces derniers temps, euh, en ce moment je fais beaucoup de stream Twitch Il y a beaucoup de personnes qui me voient et puis même vous voyez qu'il y a une, une, un petit retour d'activité Youtube Parce que, euh, parce que bah, je suis là et j'ai du temps et je peux jouer euh, Mais plus tard, euh, là plus tard je vais, je vais devoir rechercher du boulot, je vais aller bosser en Suisse euh, Donc là je pourrais peut-être plus stream autant euh, mais par contre je pourrais continuer à faire 2-3 vidéos et puis euh, quand euh, on passera à la phase 2 et bah, je pourrais euh, restream euh, et, et mettre un planning de streaming, faire les choses un peu mieux et on verra si j'arrive à faire un revenu avec euh, Twitch ou avec une activité euh, sur internet euh, je mettrai de peut-être de plus gros lots à gagner, ça passera peut-être à 20 balles, peut-être à 50 balles avec euh, franchement euh, l'objectif ça serait vraiment que j'arrive toutes les semaines, mettre 50 euros à gagner ça serait bien mais bon là pour l'instant on va dire que je peux pas trop me permettre de balancer 50 euros toutes les semaines mais bon, je pense que 10 balles ça peut être déjà pas mal si on a qui tryhard un peu les défis, euh, qui arrive à faire un max de manches et, et puis voilà, c'est toujours un, un petit quelque chose. Je pense qu'avoir un petit objectif c'est plutôt sympa. Donc, présentation, Blundy, bonjour. Ah, bonjour, salut, je m'appelle Blundy, j'ai 19 ans. C'est vrai, mais comment on fait Et vous je fais des défis, euh, euh, du zombie. Ah, Maxence, mon prénom c'est Maxence. Ah, Maxence, ouais, Maxence, 19 ans, célibataire Ouais. ouais. Exact Ah salutataire Vous êtes de, de, de quel genre Vous mangez quel genre de pain Moi <rire> quel genre de pain Ah tout, je mange tout <rire> Donc ça fait tout combien de temps de que pain. vous jouez aux zombies Maxence Ça fait euh, un peu plus de 8 ans je dirais Entre 8 et 10 ans Ah ce magnifique jeu Ouais Vous avez commencé sur Call of Duty Black Ops hein Ouais sur Xbox, à l'ancienne vous avez fait partie d'une team Maxence Non non non hmm. Ouais je fous si des petits teams de potes, je me rappelle limite même pas du nom de la team mais sur Xbox à l'ancienne là quand il y avait tous les clans euh, en zombie hmm. Mais bon Rien d'important D'accord Les gens veulent savoir On veut plus de précision Qu'avez-vous fait en zombie Ouais, <rire> ah, j'ai fait des. récemment j'ai fait des records hein. bah, avec toi d'ailleurs hein. Ouais c'est vrai Avec Laurent forris Five No Power ouais. Call of the dead, no power Voilà, un petit palmarès quoi Qui se construit C'est vrai qu'actuellement nous faisons beaucoup de défis Nous faisons beaucoup de no power car euh, Manque de temps pour euh, faire des gros runs Il faut dormir 3 heures apparemment C'est un peu dur de <rire> faire des gros runs Mais euh, on essaie de faire euh, 2-3 scores Mais cesse, cesse de parlons de nous Parlons un peu de, de toi Qui, qui es-tu vraiment dans la vraie vie Tu es étudiant <rire> Ouais ouais j'ai... Ah je suis en pause là, je reprends les études l'année prochaine normalement si tout se confirme mais j'ai arrêté les études pendant un an, après, me... après mon bac T'as eu un bac quoi Littéraire oh, bac Ah un bac L Ouais bac L Et pourquoi pas un S Parce que ça m'emballe les couilles D'accord, tu veux faire quoi <rire> ça comme Ça me faisait chier un peu Je sais pas, pas du tout, je sais pas du tout non. Pas d'idée Non aucune idée la CPE quand t'as posé la question tu lui as dit je sais pas Ah on m'a pas posé la question J'ai pas été chez la conseillère d'orientation ni rien moi <rire> Et quelles sont tes matières favorites Ah j'aimais bien l'anglais C'est vrai ça vous parlez bon, le couramment passé. Mouais, presque couramment je dirais D'ailleurs à partir de maintenant on va passer à l'anglais on, on parlait que en anglais, on a loupé une barre instantanée Oui mais c'est. <rire> We missed a need yeah. Oh it's oh. Golloom, uh, you, you you have to don't shoot. <rire> knife, knife only oh, ouais. On va éviter de tourner ensemble parce que sinon ouais, ouais, je on, reconnais on ouais. plutôt français Ouais ouais ouais parce que là faut. Bon j'en ai qu'un je le dose T'en as deux <rire> Oh non Non mais je l'ai craqué <rire> Ah j'ai pas le droit de me crever là J'vais essayer de les tuer gros T'as masto T'as ouais, super ouais, masto bien. musclé Gros masto Par contre pour me réa, ça va être chaud Après en soi j'ai rien à perdre Pff, Non réa moi pas Oh, spartiate Je peux me prendre pas mal de baf, donc ça va Ouais j'avoue Vas-y ouais duel le lui là bas là tranquille là je vais garder l'huile, les trois là C'est bon je l'ai eu Ouah c'est dur Deuxième Ah c'est... il y a moins d'espace que... Enfin il y a de l'espace ah ouais, mais c'est pas comme, comme la salle de la MP5 Ah c'est vrai que du coup il y a... y a pas mal de défis en ce moment là Sur Zombie Record c'est plutôt pas mal Putain j'ai pas de grenade, toi t'en as T'en as 3 ouais. là des ah ouais, trucs... Ouais mais faut que je te les refile enfin, ouais. Ah ils viennent pas sur batard. moi C'est pas tard, non mais ils, ils m'ont resserré dans un... Oh je suis passé par dessus, non mais... <rire> non mais j'ai sauté ah, sur sa tête sur moi, ils sont sur Allez, moi, je crois À la foudre, Allez, là, putain, ils arrivent vite là, et bon, c'est à oh tout le Au secours, je <rire> suis encore passé par dessus. Non, mais putain, mais y'en a 4 à l'infini en fait. Allez, y'a eu un respawn Non, non, c'est fini. Yes, cool. Non, mais bah, attends, non, mais. Oh bah Ouais ouais mouche mouche <rire> Ouais mouche-mouche, moi aussi <rire> <m> <rire> Mouche mouche Ah on est bien. Meilleur à tout. Toi <rire> t'es bien, tu vas pouvoir récupérer rien comme ça si jamais. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Ah j'ai oublié de préciser pour le petit défi qu'on a le droit au minimasto, mais bon je pense que tout le monde a compris. Hein. Minimasto, euh, comment le faire Vous vous tuez trois fois, entre trois, trois fois. Euh, vous devez crever trois fois, d'avoir trois fins de partie avant la 15. Euh, sur soit Transit, soit Dairy's, soit Buried, donc des maps où il y a les atouts permanents les atouts permanents mais qui sont pas vraiment permanents putain ouais ça sort de derrière, j'ai même pas, même pas capté derrière là là, à la fenêtre ouais. ouais ouais ouais ascenseur et tout, Tiens, le bombe. début de cycle et donc là t'as fait une année sabbatique c'est ça ouais c'est ça, c'est ça D'accord. et t'as eu ton bac à quel âge bah 18, normal quoi ok Mais attends mais 18 ans, attends mais le bac, non parce que moi ça fait longtemps hein. Le bac, euh, 18 ans, c <rire> ouais ça me ouais. paraît euh, vieux C'est non, pas... Non, bah... En fait c'est quoi les classes Tu fais seconde, première, terminale, bac Ouais, ouais voilà, seconde, première, terminale Et le bac c'est fin de terminale Ok, mais du coup t'as redoublé une classe Non, non, non D'accord Bah en, ça, en ça, je suis né en début d'année C'est ouais, pour ça que souvent j'ai un euh, an de plus que je j'étais descolarisé en seconde Ouais, j'étais descolarisé en seconde, ouais. Ouais, donc ouais. Seconde, j'avais 16. Putain, c'est rapide. Ouais, étais tant rapide. Mieux. Tant ouais. T'étais rapide. Tant mieux. Ouais, tant mieux que c'est rapide. Ouais, ah, moi j'ai pas eu trop de chance avec l'école. J'avais une école qui était dans un département. Et euh, la spécialité que j'avais choisie, là, tu vois, je t'avais déjà dit, mais bon, tu dois pas t'en rappeler, c'était Hygénie Civile. Il y avait ah qu'une ouais, école euh, dans le département et quand euh, j'ai déménagé euh, dans une autre ville du même département euh, l'école était à 2 heures de transport. Du coup euh, pas les moyens de prendre une carte Navigo à Panam pas les moyens de payer l'internet. Ouais, du coup euh, scolarisation. J'avoue c'est dur. Ah moi à une époque aussi j'avais. J'avais je sais pas combien d'heures de route là jusqu'au lycée, c'était horrible. Je me levais à 5 heures du mat, euh, je dormais 3 heures c'était n'importe quoi tu sais. Mmh, mmh, mmh. Et donc, euh, vous avez un chien aussi, non Ouais, ouais, un chien aussi. Ah, il s'appelle Charlie. Ouais, ouais, c'est drôle. Charlie est drôle, euh, c'est ce drôle. Ouais, ouais, je te jure, il est trop drôle. Un chihuahua quoi. Charlie. Hmm, <rire> Charlie. Vous avez des dédicaces à passer dans la vidéo ah, Ouais, dédicace à Guillaume, euh, le Grand Jawad, euh, ouais, tous les potes, Alpatch, ah, le dédicace au Grand Alpatch aussi. Ouais, tous les mecs avec qui on traîne, hein. après je vais en oublier, c'est sûr. Qui, qui, qui, qui ont oublié. été les, les, les partenaires avec qui vous avez fait des parties Il euh, fut un temps. Ah, il fut un temps, wow, sur Xbox. Bah, le Grand Jawad, et Guillaume, je les connaissais déjà sur Xbox il y, y a grave longtemps. Ah ouais Après sinon il y avait un mec qui s'appelait Takeo, je me rappelle, je jouais avec, je sais, pas, je sais même pas ce qu'il vient d'ailleurs Un mec s'appelait Wonder aussi Après ça fait tellement longtemps, je me rappelle même plus des pseudos même C'est incroyable, j'ai une mémoire un peu à chier là dessus Après à l'époque on jouait pas pour les records, on jouait n'importe on jouait comment On s'amusait quand on faisait des défis, comme là Mmh. Quelle est votre map préférée? Là, on va poser des questions de merde là. Dans, dans, dans Question que de merde, quelle est ma map préférée? Oh. Ah, mais mec, c'est archi dur. BO2, enfin tout, tout zombie confondu. Ouais, ouais, BO1, BO1. Bo... Bon, allez, on va simplifier mmh. sur BO1, c'est quoi? Mmh. BO1, je dirais. Call of the Z. Après BO2 je dirais mob. Ok BO3 euh, Shadow, tact <rire> Shadow. sais que <rire> Shadow. ouais Ah j'ai. Attends mais ah j'ai cru que c'était les Goullomes. Hmm. Tiens toi, toi. tiens là, toi. Et toi, hein c'est quoi tes maps préférées euh, Moi franchement j'ai du mal à me décider euh, des fois hein, sur ça. Surtout euh, BO1, il y en a. Je sais pas. Tu vois, elles sont, ouais, sont toutes bien mais. Call of the Dead c'est vrai que c'est une map euh, ouf. Franchement je la mettrais. En top 3 je. sais pas même le top 3 j'ai du mal à le faire quoi. Bon c'est sûr que Kino et Ascension m'en bat les couilles. <rire> Kino et Ascension je m'en Ah prends, moi top 3 natt, je mettrais Shangri La. Ouais franchement Shangri je la mets. Call of the Dead, la Shangri La, Veruct, Derise en fait ça celle-là elles sont bien quoi. Des map, vraiment ah des mmh. Ah moi bon, frère Vruc, je la kiffe de ouf. C'est une map dure, euh, pour faire des défis là-dessus. C'est une map ouais, où t'as pas, vraiment... pas trop de trucs qui du coup ça sert plus de ouf Et moi c'est ça que j'aime bien dans le zombie c'est que ça... ça... Ouais C'est quand, euh, quand t'as du gameplay quoi. Kino j'aime pas parce que ouais, les Gollum ça fait chier mm. ouais Les pièges Five, est les pas pièges mal, un peu partout, le souffleur, enfin je sais pas ça pareil. Five c'est vrai qu'elle est Five, pas mal elle est mais... archi dure. Après en haut de manche vu que j'ai jamais vraiment fait la, la strate en haut là Les seules fois où je l'ai joué pour faire des records c'était il y a très longtemps C'était genre en 2012-2013 où genre la strate en haut elle n'existait pas du tout et qu'on faisait des tours du pentagone et qu'on prenait les, les téléporteurs pour aller cramer une vague dans le piège c'était. Ah ouais Donc, euh, Oula. Bon là c'est folie des goulums. En plus faut pas mourir, c'est manche 15 sinon je perds mini oh, pire on les déploie, rien. Au on les déforaille. Ouais hein. moi je suis riche. Vas-y hein si tu veux je on veux les, les déforaille. Vas-y on les teste hein, mais j'avoue que si tu meurs... Hein. Bah si je suis bloqué je tire, au pire. Ouais ouais. J'ai essayé de... franchement si t'es bloqué je pense que t'auras pas le temps en fait, tu vas crever. Déjà t'en as 3 là, vas-y je essayer de essayer les grenades ou. Oh ah, ouais. Oh salut hein Tu oh, je suis rouge là, ils sont sur moi. Je grenade. non mais ici ils sont plus durs à faire que... Ouais, léger. Oh! Oh! J'en ai qu'un. Vas-y, profite. Il est mort. Cette map, cette map BOD elle est quand même stylée aussi. Celle-là, c'est le cool. Même l'arme, hein, le Slicky et tout, c'est. Ah, ouais, elle est trop simple, simple aussi. Slicky Slicky tac, ouais. qu'il y a une strat Je connais pas encore bien leur déplacement là mais... Ah ils m'ont serré Ah, ah ouais je suis en mouche mouche Ils m'ont <rire> serré quoi j'ai tiré en plus non mais j'ai tiré il est même pas mort Mange 15 à la PDW il meurt même pas genre C'est dingue Ah du coup t'as plus ma ça c'est ça J'arrive même pas à me réanimer en plus Il m'enchaîne Laissez-moi ah, C'est bon. Pour... Oh. Ouais. Dommage. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Pour toi Ouais, pour moi. J'avoue, toi t'es encore bien. Faut que je sois la, la chair à canon. Hein. Et donc du coup, attends, là tu vas reprendre les études, mais tu vas faire quoi Ah, j'ai demandé... Euh... J'ai demandé euh, informatique, licence de langue étrangère et ou euh, psycho. Trois trucs différents quoi. Trois trucs à peu près que j'aime bien tu vois. Okay. Après euh, c'est plus par curiosité hein, du sens où je sais pas quoi faire plus tard donc. Euh, faut que tu est... Hein. Ouais ouais ouais de ouf. Après c'est pas mal, les pas études c'est pas mal pour euh, prendre un peu de thunes et passer le permis. Euh, c'est pas mal. De quoi Toucher des de la bourse et tout là Ouais ouais les bourses et tout tu te mets bah tu te mets pas non plus archi bien mais c'est pas mal Et surtout que après t'as un, un appartement à payer et tout si tu vas à Montpel et que, Ouais que ouais qu aller à Montpel. Que la bourse et tout généralement ça suffit pas vu les étudiants euh, ils taffent à côté genre Ouais tant pis si je dois taffer à côté je tafferai à côté mais après, ouais, tu... ça dépend voilà, que... as des tu, veux, tu veux aller à Montpel toi vraiment bah, normalement, bah, c'est prévu, ouais. Mais Et si tu vas moi je de... peux t'avoir du taf. Hein. Facile. Ah ouais Et Bah oui. J'ai bossé dans plein de réseaux ah, là-bas. Euh, tu viens de ma part, c'est sûr, ils te, ils te prennent quoi. Je peux appeler patron. Oh, ah ouais, j'avais oublié que j'ai plus mini-shot. En plus, ça m'a vite sérieux sérieux. Ça devrait aller cette, cette salle. Je l'ai quand même tryhard en solo. Ah, ils font des trucs bizarres quand même. Euh, pas, ils se coincent dans la te porte. J'avoue que là je suis. Ouais, mais bah en vrai, je sais pas. pas t'es pas mal. Je sais pas, je vais essayer de faire un truc, mais 3-6, quoi Ouais, un petit, un petit, un petit je suis dans la merde. Un petit, un petit. <rire> oh <rire> bah non, non, mais t'as failli passer Putain, vas-y. Ah ouais, où, où ah mais ils vont Attends, pousser mon cadavre Eh ah, vas-y ils nous ont poussé ah mon non. cadavre c'est bâtards Ça bah là, là c'est mort en fait, ah ouais, c'est fin mort, de partie. Ouais, je crois, ouais. Ah vas-y. Bah, oh dur <rire> Putain ils ont poussé oh, mon corps vu... ces gros cons là mais Ouais ouais, j'ai vu ton corps tomber dans le vide. putain. Ah dur. Mais moi j'ai fait de la merde au J'avoue, je, je reconnais ma faute. Ouais c'est pas grave, de toute façon ça c'est bien ouais. Ça laissera l'occasion aux personnes de nous battre. Bon bah voilà écoutez c'est la fin de la vidéo hein. Tant pis pour le questionnaire il est fini euh, <rire> Le questionnaire euh, Et bah écoutez euh, à, vous de vous, à vous de nous battre du coup On a fait 16 c'est ça Ouais Donc comme 10, Ah c'est battable hein, c est... C est... Oui bah oui largement <rire> Donc euh, j'espère que Ceux qui arrivent à nous battre euh, Ils vont pas être genre trois teams à faire la même manche Parce que du coup ça sera 10 balles à se partager en trois teams et ça va être dur Mais euh, voilà genre euh... Ouais, si vous pouvez faire un stream un temps fort euh, ou mettre une vidéo en non répertorié ou comme vous voulez, en gros euh, voilà, vous, mettez, euh, vous mettez le nombre de manches que vous avez fait dans les commentaires et moi j'irai voir à chaque fois euh, euh, les vidéos en question et je ferai un, un, pas un tirage au sort mais au prochain vendredi, par exemple là, la vidéo sort ce vendredi, le vendredi d'après et bah, je clôturerai le, le défi et celui qui aura fait, ceux qui auront fait le plus de manches euh, auront la prime. Et le, le, le <rire> défi sera, sera terminé Voilà Bon bah merci Blend pour la partie Et puis... Bah de rien de rien Et puis bah à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo ou prochain live Et puis voilà tout ça voilà. Allez à plus tard, ciao